Salut Alors nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être une journée euh, bah, un peu shopping où je vais aller chercher des vêtements. J'avais envie de filmer ça parce que voilà, je, souvent je présente des vidéos mais j'ai pas non plus de, beaucoup de vidéos dehors. J'en ai quelques-uns, j'ai des vlogs. D'ailleurs le regard enfin, des vlogs c'était fou que j'ai tourné ici. En tout cas bah, je vais vous présenter aujourd'hui euh, ce que je vais aller chercher et puis bah, j'espère que ça vous plaira. Là il y a une boutique, et là il y a une boutique aussi, donc euh, bah, ceux qui le connaissent c'est Scalini. Donc Scalini qui euh, fait du sur-mesure et aussi du prêt-à-porter. Par exemple là j'ai un pantalon chez eux qui est en prêt-à-porter, c'est le pantalon de la D'ailleurs je vais, je vais expliquer un peu comment je suis habillé. Un pantalon chez Scalini, une lettre froide, fresco, etc. Euh, un t-shirt simple, des baskets. et euh... Et une veste en jean, comme c'est une journée un peu shopping, je bouge un peu partout, j'ai une valise à traîner et tout. C'est une, une tenue un peu décontracte, mais voilà, je reste quand même un peu habillé, veste un peu longue, le pantalon habillé, etc. Donc voilà, on va pas aller à la mesure, malheureusement, du moins c'est pas pour maintenant, mais j'ai un truc à aller chercher au niveau du prêt-à-porter, comme il fait beau et j'ai quand même besoin de quelques petites pièces d'été. Donc voilà, j'ai décidé de m'en prendre une là-bas et puis bah, vous verrez ce que c'est. J'ai tapé taper pour D'accord. j'ai fait là. Tu, tu faisais des tests de pantalon. Un... Ouais, et J'avais un... oui. un... ajusté. Sinon, on a ah ouais, c'est un gris. gris. Oui, c'était un gris. Euh, c'est euh, un peu dur. du coup, bah bah, du comme je travaille dans un bureau, une il me faut, faut du classique. Suis... Et euh, ça, c'est plus pour ouais. tous les jours. Ouais. Et comme j'ai envie de changer un peu du jean. Ouais. Parce que le jean, c'est génial, mais après un certain âge, on se rend compte qu'il ouais. faut renouveler et aller sur autre chose. Un bon chinois de qualité. C'est comme euh, la marque Zins. Où là, c'est des pantalons ouais, qui vont à 500-600 euros de pantalon. C'est très cher. Mais pour le coup, Scavini, c'est un bon compromis entre du haut de gamme et c'est vrai que ça n'a plus rien à voir quand on... oui, donc je, je regarde souvent des vidéos que tu fais Et du coup vous avez, vous avez pris quoi Moi Sans... j'ai pris celui-là Celui-là... Euh... Du coup c'était à choisir entre les deux, c'est ça euh, D'abord la taille et la coupe D'accord Et après c'est les couleurs je suis là Sharky Nico, je l'ai fait, euh, fait avec un costume. Ouais. Euh, et, et, la veste. Euh, ouais, j'ai la veste aussi. Euh, avec, et, euh, mais en fait, le problème qui me frustre, euh, moi, c'est que j'ai pris un truc en fresco complètement. Bah, complètement. qui ne faut pas tenir chaud. Il du, du padding euh, et il est a du padding collé. Je te laisse te regarder, c'est un moment. Moment. après, Bah, euh, après, c'est pas très bien. C'est un compromis, quoi. Je suis venu chaud. Bon, bah, j'ai gagné une veste. Ça, ça, ça, ah, ça, ça, ça, tu alors, lui piquais son pantalon aussi. Je suis qu'elle <rire> <rire> <rire> Non, je vais pas l'essayer, quand même. je <rire> va trop bien. <rire> ça, vrai, ah, ça, ah, ça, le... Que ça casse pas. Ouais. Euh, euh, ça casse pas. légèrement. ça. Dédicace à Maxandre. Maxandre qui m'a prêté son blazer, qui me va euh, bien, alors que... Voilà, belle surprise, euh, son blazer en fresco qui lui donne ah, trop chaud vu, ouais. à cause du ah, thermocollage et du padding. Mais euh, euh, au bon, moins ça me donne une belle veste pour la vidéo, donc euh, je vais la garder avec le short, parce que j'ai des veste en jean qui ne vais peut-être pas le faire avec le short. Et comme on est chez j'ai l'impression que, que j'ai fait un effort vu que j'ai sa veste. Mais bon, dès que je repars, bah, j'allure Ou Oui, c'est pas celui-là. D'accord. Je vais te garder. Je t'en prie à l'essentiel et 40. sera un peu bah, non, gens, se je te mets ça là et puis. J'ai des clients à m'occuper en mesure. Là, il en a encore un stade je vais m'insuler. Ouais. Il y a pas mal en 38 en fait. Moi, même 38, ça fait mal. J'ai reçu un 38 et un 40. Donc euh, là j'essaie le 38, je pense qu'il qu n'y pas, se pas se besoin d'essayer le 40, 40 ou moins. Et euh, parce que bah il m'a l'air. Déjà c'est bien, c'est euh, pas trop proche de la jambe, pas trop large. Le 40 serait trop large, sachant que moi j'ai la taille très fine. Euh, j'ai beaucoup d'espace de ici. Et euh, du coup je suis même obligé de tirer les pattes à fond, les pattes de serrage. Heureusement qu'il y a des pattes de serrage. Mais euh, ouais oui, ça part sur le 28 en, en tout cas. Je, Bah, il, a, il a des beaux détails et tout donc euh, ça change un peu du short habituel et, euh, et voir ce que ça donne avec la... ce qu'ils en pensent aussi et, euh, et que je règle la longueur et ce sera parfait donc là, apparemment, c'est d'autres shorts. Donc, euh, genre un, euh, un olive, un, un, peu, un vert et un petit peu. Un blanc. Franchement, le blanc, je l'aime trop, mais euh, j'ai déjà un short blanc qui, qui est un peu différent. Enfin, il est très large et tout, taille euh, haute, etc. Un short vintage de l'armée, mais euh, du coup, j'ai pas envie de faire un double euh, avoir deux shorts blancs. Donc euh, je suis parti sur un classique short bleu. Mais euh, finalement, euh, en vrai, visuellement, celui qui m'attire le plus, c'était quand même le blanc, il y a un peu de coeur le euh, des sirsucker de coton, donc, un petit un peu, un peu comme ça, donc euh, très cool très l'été, et là c'est des super lins qui sont super beaux, une grosse ceinture euh, courcale, donc assez marquée, mais euh, ouais. en tout cas il y, y a vraiment l'embarras du choix pour les shorts il ouais, ouais, ouais. euh, y a du beau coton, ouais, ouais, ouais. différents tissages de coton, du lin je crois que c'est des euh, mélanges coton-lin de donc euh, franchement ouais c'est vraiment cool puis ils ont toujours leurs pantalons leur collection bon printemps-été printemps, là donc euh, des laines soie des pantalons c'est vraiment des tueries donc ouais je pense qu'avec les ils font vraiment fort ils ont de plus en plus de coupes de tissus et c'est vraiment cool on va voir ça après tu peux la demander super suis ben moi, moi, moi je ben le connais j'ai demandé les, les, les, les en vrai. une cigarette une cigarette ouais. celle-là elle rend bien Après, fait on a des plus grosses encore hein. ouais. mais moi, je là en déjà c'est sympa tu vois le bureau de Julien où il fait les je vais ah, ouais. à la... ah comment il fait Comment on appelle ça Il fait la... la boutonnière Ouais, il fait ouais, il une... je... la milanaise. La milanaise, exactement, j ai... J ai... J ai... J ai... Ah, je pourrais être demander à essayer, moi. je pourrais être conseiller moi. D'ailleurs on filme sans son autorisation je, sais, je Ouais, je, je, je, je te sens pas, pas comme si euh, il était euh, ouais. pas habitué aux caméras en fait. En... Mais, je... mais, mais Quentin est au courant. Ouais, Quentin est au courant mais je crois qu'Iban avait, tu sais quand il... Ivan pardon. Monsieur, je me suis Bon, déjà c'est mieux. Ouais. Il faut au moins ça. Après, c'est une question de goût aussi. Si t'aimes bien les porter un peu court ou pas, je ne sais pas. Là, c'est juste au-dessus du genou. Alors, franchement, c'est ça reste un peu classique. Ouais. C'est bien. Après, on peut faire encore un peu plus court pour dévoiler un tout petit peu de cuisse. Un ouais. tout petit peu plus. Ouais. Comme ça, à peu près. Je crois que c'est pas mal. Ouais. Ok, je t'ai fait confiance dessus. Je bon, c'est aussi tes goûts, hein? Bah, moi ça, ça me bat. Bon, on va faire, au lieu de faire moins 6, on va faire moins 7,5. Hein, okay. Moins 8, moins 7,5. Avec leur verre de 4. Au visuel, longueur, j'entends. Ça fera ça avec évidemment un peu plus de largeur pour ouais, va se bouger. Okay. Je pense que c'est pas mal parce que après, si on y va trop loin, comme tu as quand même les cuisses développées, peut-être ouais. que ça va faire une cuisse très ronde. C'est vrai. Ouais, je pense et tu perds vrai. un peu en élégance après. Ouais, Enfin, après tu me dis, hein, c'est les goûts de chacun. Eh bien, tu peux te changer et je vais noter ta retouche. Ok. Je vais envoyer la retouche dès ai lundi. Ok, top. Impeccable. Merci pour toi. Je te dis à plus tard. Salut. Ouais, bonne journée. Ouais. Salut les gars. Salut. Et bon week-end. Bon okay. Je te, je te souhaite pour toi. une très bonne fin de journée. Revoir, je suis déçu de ne pas partir avec le laser, mais c'est bien. Merci pour tout, allez, et toi allez, à, toi à la prochaine, salut. Bonjour. presque de produits, du coup mais on sent les que... chaînes américaines, euh, les, ouais. les chaînes Enfin, plein de la vidéo, bah. on Je vais vous parler de VPN. Non, VPN, non, mais ah, c'est <rire> bon. bon. bon. <rire>